Euh, avant qu'on se présente euh, tous les deux, Kevin et moi, euh, j'ai juste besoin de savoir à qui je m'adresse. Bon, je ne parle pas de mes collègues bons élèves qui sont en premier rang, mais les autres. Il euh, y a des clients et des gens avec qui on a déjà travaillé euh, dans la salle, donc euh, ça va, je, je vous connais. Donc je vais être obligé de préciser que tout euh, ce qui va être dit ici n'est absolument pas inspiré de ce qu'on peut vivre sur un projet réel, sur un cluster Kubernetes. Voilà, vous avez le droit de ne pas croire ce que je viens de dire, bien évidemment. Euh, qui utilise Kubernetes en production oh, Ça fait plaisir à voir. Un vrai, euh, un vrai new normal. Qui n'a jamais eu de problème avec la gestion des ressources dans Kubernetes Je suis ravi de voir que nous avons dans cette salle des gens honnêtes. <rire> Merci. Bon, on va discuter de, on va discuter de, de tout ça. Euh, effectivement, euh, la gestion de ressources dans Kubernetes, c'est quelque chose qui n'est pas euh, forcément simple à, à, à comprendre. Pour terminer, pour savoir à qui on a affaire, qui est plutôt dev et qui est plutôt ops Génial. C'est le ratio que j'espérais. Pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, on va embêter les devs aujourd'hui en en revenant au fondamentaux de la gestion de ressources dans, dans, dans, dans Kubernetes. Euh, on va illustrer nos propos avec euh, du Java, sinon on serait juste de fiefs et menteurs par rapport au titre de, de la présentation. Mais au-delà de ça, globalement, tout ce qu'on va vous, vous expliquer ici, euh, peu importe euh, le conteneur euh, qui s'exécute. Pour nous présenter très très très très très vite, moi je suis Loïc Mulder, je suis un des associés euh, fondateurs d'It's For You, accessoirement son directeur technique, ou inversement, ça dépend dans, dans quel sens vous voulez, prendre, vous voulez prendre ça, et Kevin, que j'ai laisser se présenter. Oui, mon micro marche. Ouais, ouais, ouais. Bah, bonjour à tous, Donc, euh, moi c'est Kevin, Kevin Schronweiler. Euh, bon, vous le prononcez comme vous le voulez, <rire> je suis architecte technique chez It's For You depuis 4 ans, euh, je principalement de Kubernetes, donc euh, je dirais, moi c'est la partie OpenShift, euh, la version Red Hat de Kubernetes. Et, euh, surtout administration et j'ai un profil très dev, donc j'aide les développeurs à, à migrer leurs leur services sur des plateformes telles que OpenShift, etc. Quoi. Tu fais bien de le préciser euh, ma société est partenaire euh, avec Red Hat depuis maintenant euh, depuis maintenant dix ans. Vous nous excuserez, chez nous il y a un petit raccourci à faire, euh, Kubernetes égale OpenShift. Voilà, ouais, c'est ouais. comme ça. ça euh, euh, ce qui <rire> explique pourquoi vous verrez euh, dans la démonstration euh, des écrans OpenShift. Je vous rassure, ce qu'on vous présente ici est valable sur n'importe quelle distribution euh, Kubernetes du, du marché. Voilà, comme ça j'ai fait mon petit euh, disclaimer euh, sur le sujet, je suis pas là pour faire de la retape. Ok, donc euh, bah, pour commencer cette présentation-là, euh, je vais en venir à, à une généralité, c'est que le monde change, les organisations d'aujourd'hui opèrent dans un monde qui a considérablement évolué. On passe du monolithique au microservice, donc euh, un monolithique où on avait tout dans une grosse boîte avec base de données, le GUI, tout, etc. Maintenant on le découpe en microservices, euh, évidemment ça a un impact, euh, qui dit microservice, on dit plus de VM, plus de machines, etc. Par exemple, ici, c'est une petite topologie des microservices chez Netflix et Amazon. Évidemment, mettre ça en production, déployer tout ça, il faut le maintenir. Remettre en production, ce pas spécialement easy. Et quand bien même chez nos clients, ça ressemble pas à ça. l'a ça pourrait devenir comme ça. Ça évolue. Donc, pour gérer cette multiplication de services, heureusement... On a les plateformes de containerisation euh, qui sont là pour nous aider. Donc euh, euh, pour en citer quelques-unes, ben, on est à Kubernetes, euh, Docker Swarm. Enfin euh, moi YouTube, ouais, WVM. <rire> <rire> quelques noms du marché. <rire> et puis euh, Red Hat OpenShift. Euh, donc euh, là Je sors mon chapeau. <rire> C'est ce qu'il y a de mieux, Voilà. Donc euh, le principe architecture du Kubernetes, j'aime bien ce diagramme-là parce que si vous voulez, par exemple, ne pas utiliser OpenShift, vous voulez vous lancer dans la construction d'un Kubernetes from home, ici vous voyez sur le schéma à droite, c'est les différentes couches, il y a donc les couches service, layer, router, network, etc. Vous pouvez le faire vous-même, hein. c'est-à-dire que dans chaque pan, il y a plusieurs technologies, donc vous pouvez choisir la technologie que vous voulez. Mais attention qu'une technologie ne va pas marcher avec l'autre. Donc c'est se lancer dans une, une, une aventure, euh, je veux dire, pas, pas, pas évidente. Quoi. Il y en a qui ça parle, c'est le Landscape CNCF, euh, si vous l'avez jamais vu. Moi bon, La première fois que j'ai vu ça, j'ai eu peur personnellement. Mais... Bon, euh... Donc euh, ce qui nous intéresse ici, c'est bon, l'architecture, euh, soit d'OpenShift, soit de Kubernetes. Donc on a le Control Manager avec les trois, les trois masters. Euh, ces trois masters-là, euh, où on a CD, le TCD, c'est le cerveau de, du, du cluster. Et ce qui va nous intéresser, intéresser ici, c'est les, les workers qui sont en dessous. Là. Donc, euh, ici, par exemple, j'ai trois workers. C'est sur ces workers que vont être euh, déposés euh, vos workloads, donc, euh, vos microservices. Donc Ici, par exemple, le premier worker, on voit que j'ai euh, euh, un namespace avec deux pods, j'ai un deuxième namespace avec quatre pods etc. Et Donc euh, une chose importante au niveau du master, c'est le rôle du scheduler. C'est lui qui va décider euh, où votre pod va être déposé, euh, sur quel worker il va être déposé. Oh. Finalement, clairement, c'est sur cette, ce composant-là qu'on va faire un zoom dans cette, dans cette présentation. Euh, ce qu'on a oublié de préciser euh, en, en introduction, c'est que je pense, je pense pouvoir affirmer la chose euh, comme ça, euh, Kevin et moi, et au-delà de Sidesour You, à la base, on est des devs. Et on est euh, entre guillemets euh, tombé euh, dans Kubernetes, comme euh, vu le nombre de mains qui se sont euh, levées tout à l'heure quand j'ai posé euh, la question euh, que ce soit dev et sur le fait d'utiliser Kubernetes ou pas, euh, c'est un chemin qui semble parcouru par euh, tout le monde, voilà, de manière un petit peu, un petit peu classique. Et on va dire poliment, qu'on s'est pris les mêmes trucs dans la figure que n'importe qui. Voilà. On n'a pas passé que des bonnes journées, hein. <rire> On <rire> voir, des bonnes, voir des bonnes soirées. Donc c'est pour ça que ça nous semblait utile d'en revenir à ce... J'étais tout à l'heure fondamental sur la gestion, de, la gestion des ressources, en particulier le scheduler, ce que Kevin va, va vous présenter dans la suite. Donc euh, voilà, je suis novice, quand j'ai commencé d'ailleurs chez It's for you, je ne connaissais pas OpenShift, Kubernetes. Euh, Donc euh, j'ai installé mon premier cluster, bon une des premières questions qui, qui, qui, qui, qui m'est venue à l'esprit c'est bah, combien de services je, je vais pouvoir déployer sur ces ce, 5 workers euh, combien de services je vais pouvoir déployer sur ces cinq workers quelles sont les limites du cluster euh, alors, est-ce qu'il y a une sécurité, un garde-fou, pour pas que je, je, je déploie trop, etc. Donc ça, c'est des questions auxquelles on va essayer de, de répondre avec vous aujourd'hui. Sachant que la première réponse intuitive, on peut déployer en illimité, parce que la promesse des conteneurs, c'est justement d'améliorer la densité des déploiements sur un serveur physique donné. Euh, c'est une promesse. Voilà. Pour la tenir, c'est encore autre chose. Ouais. Donc là, je vais faire avec vous un premier déploiement. Euh, dans ce déploiement-là, euh, j'ai juste défini un, un sélecteur, un sélecteur nœud, pour dire, voilà, je veux que tu déploies, mais sur tel worker. Parce que je n'ai pas envie de casser tout mon cluster. J'ai envie d'aller jusqu'au bout de la présentation. Donc, dans le pire des cas, je casse un worker, pas les quatre autres. Euh, donc, le qui est doubleur, en fait, euh, quand il regarde euh, sur, quel pod il, sur quel worker il, veut, il peut déposer ses pods, il regarde deux choses. C'est euh, les ressources. Euh, allouables sur le, sur le worker et les, les ressources que votre pod demande donc ici euh, j'ai mon pod qui, qui arrive en haut avec des ressources définies ou pas le scheduler et ici je vois mes, mes nœuds donc euh, j'ai un peu j'ai représenté sur le nœud donc on a une notion de Quantité de CPU, de quantité de file system et de quantité de RAM. Donc, ça c'est important, c'est vraiment les trois paramètres. Type de ressources principaux Maintenant, si je définis des ressources au niveau du pod, trois choses. Même chose, CPU, je veux dire, euh, enfin, ressources au niveau d'un pod, je dirais d'un conteneur, puisque un pod peut avoir plusieurs conteneurs. Donc, je dirais mon conteneur, ben voilà, je vais consommer euh, 100 milli CPU, il me faut euh, 500. Euh, Mégas de mémoire. Mégas de mémoire et il me faut euh, 1 giga de, de, de, de file system. Les ressources au niveau d'un nœud, il faut faire attention que si j'ai un worker, j'ai installé un worker. Ce worker-là, j'ai installé, euh, il a 6 CPU et il a 12 gigas de. de ou 64 gigas, c'est un peu plus duré. Ah plus Allez, 64 gigas. 64 gigas de mémoire. Et en fait, je me rends compte quand, quand je, je me connecte à la console OpenShift que bah euh, tiens, j'ai plus 6 CPU, j'en ai 5,5, ,5, et euh, j'ai plus euh, les, euh, les 64 gigas de, de, de, de mémoire qui étaient attribués. Bah, il faut savoir qu'en en fait, OpenShift se réserve une quantité de, de CPU et une quantité de mémoire. Donc ça je vais vous le montrer après. Donc on va faire un déploiement, le scheduler, ce qu'il va faire, il sait regarder, euh, fil filtre les nœuds, il va regarder, moi j'ai mis un autre de sélecteur, donc il va déployer que sur le, sur le nœud sur lequel j'ai décidé, il va regarder euh, si les ressources sont disponibles sur ce nœud-là, il va regarder le, la qualité of class du pod, on va en parler après. Ça, c est, c est, ouais, je, je vais, vais tout stopper, Moi je vais continuer les questions. Je suis sûr que vous avez tous joué avec les ressources. Ouais Non Probablement. Les QS, déjà, il faut commencer à avoir eu des problèmes pour se plonger dans leur bon fonctionnement. Les pods priority, c'est le dernier truc auquel on pense. Et pourtant, on vous le montrera tout à l'heure, c'est un peu le truc qui permet d'avoir euh, du contrôle sur le bazar euh, qui tourne sur un cluster Kubernetes. Ça va être intéressant. Donc on va jouer, voilà, allez bon, je suis fou, je suis novice, je vais déployer un pod, enfin... Euh, je vais faire un déploiement de 100 Nginx, 100 potes, comme ça, en, en deux secondes. Donc, ça, ça, ça, ce qu'on va faire. Voilà, donc là, je vais le déploiement. Donc, euh, sur Kubernetes, tout est, est en, tout, tout est ressources. Ressources, IAML. Donc, euh, si vous n'aimez pas l'IAML, OpenShift, tu peux le faire en JSON si tu veux, mais c'est pire. Oui, c'est ouais, pire. Mais ici, c'est tout vide sur le champ ressources. Ouais, donc, là, important, ressources, j'ai défini aucune ressource. Donc,. Euh, c'est open bar hein, en fait. Hein. Donc là ce qu'on va faire c'est dé ce déploiement là, je veux sens en peu. Ah Kevin, ils savent, je suis sûr que personne n'a jamais fait ça dans cette pièce. Euh, je sais pas. <rire> Moi je l'ai déjà fait. <rire> ah, effet des mots. Tu vas voir qu'on va perdre le wifi euh, comme hier. Les pauvres... <rire> <rire> ce serait malheureux. Engine, Après, l'écran bleu l'écran noir. Ça va pas hein Ouais, ça tourne pas. Je peux. On va voir si je sais toujours guérir les ordinateurs. Non, pas... non ça marche pas. Ouais, Je fais ça aussi dans ma boîte, dépanner les PC. <rire> Mes collègues se marrent. Les... <rire> en réalité, j'ai créé quatre déploiements. Voilà. Oh là, j'ai grandi. Là. <rire> je me mettais en dessous pour. <rire> oui, c'est ça. Alors, mais pour une ça fois que, on, on va échanger comme ça, tu verras pas ma tension. Voilà, pour une exactement. fois, ça me fera plaisir. Donc, il y a un premier déploiement c'est le, le, le best effort. Donc, best effort, c'est quand on définit aucune ressource. Euh, le burstable, on, on le verra après, c'est quand on définit euh, des ressources euh, qui sont euh, inférieures aux limites. J'ai défini un déploiement burstable high priority, on le verra après. Et puis le garantie, c'est quand les ressources, euh, les, les, les requests sont, sont égales aux, aux limites. On va voir ça plus en détail après. Donc moi, ce que je veux déployer, c'est le, le, le best effort. Je, je veux... Euh, je veux sans, sans réplica de, de ce déploiement-là. Comme on utilise OpenShift, Kevin utilise ici la ligne de commande OC. On va dire que c'est un synonyme pour la commande kubectl que vous connaissez peut-être plus. Ouais. Disons que les deux sont... Enfin, toutes les commandes kubectl sont, sont dans la ligne de commande OC qui rajoute les spécificités d'OpenShift donc là il va me créer euh, sans pods, donc il est en train de les créer donc ça va aller vite je peux vous assurer une chose le cluster qui tourne là dessus Kevin faisait la blague tout à l'heure sur le fait qu'il imitait le, les nodes sélecteurs sur the worker node c'est un cluster de lab, ça tourne sur un serveur euh, ESX euh, qui est chez OVH ne faites pas ça à la maison euh, en termes de résilience c'est évidemment une catastrophe euh, Là, il en met... Euh, c'est déjà la patate, quoi. Ouais, donc c'est sans serveur NGX qu'on qu va déployer en, en une, minute, une minute, mais sans définition de ressources. Hein. Donc, euh... Tout démarre. T -t -tou -t -tou ouais, tout va démarrer. Si en cette veux... façon, si je puis me permettre, tout démarre relativement vite. Hein. On voit tout qui est en running euh, en, quelques, en quelques secondes. Ça va encore. Maintenant, imaginez le cas avec euh, des déploiements euh, de ce type-là sur des conteneurs en, en, en Java. Avec le temps de chauffe de la JVM, ça ne va pas se passer comme ça, hein. très clairement. La durée de, la durée de démarrage, j'en vois qui sourit, j'en vois qui m'ont déjà vécu. <rire> N'ayez pas honte, <rire> on est là pour faire une thérapie collective. Euh, non, blague mise à part, euh, si vous faites la même chose avec des pods Java, y compris euh, y a des gros pods, parce que ça existe, ça existe quand même, qui vont avoir un temps de démarrage extrêmement, euh, extrêmement long, euh, ça ne va pas se passer aussi bien parce que les temps de démarrage seront tellement longs qu'il euh, y aura des effets de bord, du style des timeouts sur les l On pourra en reparler un petit peu, un petit peu tout à l'heure. Donc sans on peut déployer sur un worker qui, allez, vous allez le voir, n'est pas, pas terrible. Hein. J'ai en fait euh, en mémoire, euh, il me reste euh, même pas 1 giga de, de mémoire. Il m'en restait 1 giga et demi, mais j'ai quand même réussi à déployer ouais. sans pods. pod. Heureusement que c'est Jenkins. Et heureusement que tu n'as pas de client qui s'y connecte euh, pour charger réellement la machine. Oh, il revient a un rebus. Ça sent bêtant, ça. Désolé. Voilà, mais que, maintenant, quels sont les risques de faire ça Pardon, je te coupe. Niveau euh, promesse sur la densité d'hébergement de, de conteneurs, on est pas mal. là. Hein. C'est open bar, il y a tout qui démarre. Sur cette promesse-là, c'est nickel. C'est nickel. Les pods, on Déployer Les équipes de dev peuvent déployer, déployer, déployer. Ah, sans pods. Sans souci. Faire des projets. Mais voilà ce qu'on risque. C'est ça. Ça, je ouais. sais pas. <rire> Peut-être en parler un peu de ton expérience ou moi de la mienne. Je vis jamais ça chez les clients. Jamais le worker node y tombe parce qu'il est trop chargé. Jamais. Bon, soyons sérieux, concrètement, quand on ne gère pas les ressources sur son cluster Kubernetes, c'est exactement ça qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, le nœud va saturer. Alors théoriquement, Kubernetes est supposé détecter un tel cas et se débrouiller pour rescheduler les pods qui tomberaient, euh, qui tomberaient euh, sur ce nœud fautif sur d'autres nœuds. Ça c'est la théorie. Dans la pratique, ça ne marche pas toujours aussi vite euh, qu'il faudrait. Et à titre personnel, j'ai déjà été euh, obligé euh, d'aider euh, certains, euh, certains clients dans ce type euh, de cas où en fait le worker node il tombe tellement vite. Là, on a un exemple euh, simple avec euh, pas de CPU, pas de, pas de mémoire, mais au-delà de ça, on peut aussi parler du file system. Kevin le mentionnait tout à l'heure, c'est vraiment les trois, ressources, euh, les trois ressources auxquelles il faut penser. On pense très, très, naturellement, euh, très, très naturellement au CPU et à la mémoire, au file system beaucoup moins. Et en fait, je suis régulièrement. Euh, personnellement confronté au cas suivant, c'est le file system qui sature. Euh, un truc aussi bête qu'aucune ressource limite définie au niveau du file system, et un fichier de log en niveau debug sur un stockage éphémère sur le cluster de production. Et bien, bah, quand le log en question qui n'a pas de limite commence à faire des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de gigaoctets et que votre file system euh, bah est plein, euh, dans la théorie, Kubernetes, hein, le kubelet sur le nœud, est supposé euh, tomber en rade et prévenir, euh, et prévenir euh, à temps la partie control plane qu'il bah, a du travail à faire pour rescheduler les nœuds. Ça c'est la théorie. Dans la pratique, ça va tellement vite qu'on peut arriver à une situation où même le kubelet n'est plus en mesure de réagir à sa propre situation et envoyer les bonnes informations au control plane pour que de bonnes décisions soient prises. Donc, en particulier un reskidding des pods. Je vous le donne en mille. Potentiellement, bah, ça casse une application. En tout cas, ça fait baisser sa disponibilité jusqu'au fait de la rendre totalement, euh, totalement indisponible. Il y a des moyens de de, de, de, de prévenir ça en multipliant les réplicas de pods. Je pense que vous avez tous ceux qui ont joué avec Kubernetes euh, euh, ont on pensé ont pensé à ça. Ouais il y a toujours des cas limites, ou même avec deux réplicas, ça va être un petit peu, peu, peu juste. Donc cette situation-là, euh, parmi tous ceux qui ont levé le doigt, tout à l'heure quand je disais, euh, si je si vous aviez été confronté à des problèmes de, de gestion de ressources, euh, peut-être que certains y ont déjà été, euh, déjà été confrontés. Mais bon, on peut gérer ça mieux, comme Kevin va vous l'expliquer. Bah, gérer ça mieux, c'est avoir des bonnes pratiques. Hein. <rire> Donc, euh, si, quoi. Moi, ça m'est arrivé de, de, de perdre des workers comme ça. Donc, euh, j'ai compris ma douleur, et maintenant, euh, j'ai défini euh, les ressources au, au niveau de mon déploiement, euh, de façon que, que mes pods euh, aient des requests et des limites euh, définies. Donc, on va revenir euh, un petit peu sur le, les types de ressources, parce que euh, quand on parle de ressources, il y a à savoir qu'il y a deux types de ressources. Il y a les ressources compressibles et les ressources incompressibles. par bah, ressources compressibles, c'est celles... Euh, Enfin, je C'est le CPU par exemple. Donc, mm -hmm. euh, si vous arrivez à. Vous mettez une limite de deux CPU, même si vous la dépassez, ça ne va pas qu'il est votre conteneur, mais ça va ralentir euh, son fonctionnement. Donc en fait, il y aura un cycle avec du CPU. Les ressources incompressibles, par exemple, c'est la mémoire. Une fois qu'il n'y en, en a plus, enfin le système, c'est pareil. Pour imager un petit peu, si vous êtes avez... ah, Je prends un avion, les ressources euh, euh, compressibles, ce serait quoi ben par exemple ce serait les, les, les moteurs. J'ai quatre moteurs, j'en perds deux, je vole toujours. Même avec un moteur je serais encore volé. Les, inco les, les, les ressources incompressibles, ben c'est les gens que j'ai dedans. C'est pas possible de balancer 200 personnes euh, en plein vol. <rire> c'est incompressible quoi. Donc, euh, Ça c'est pour imaginer la, la chose. Donc euh, là un gros zoom sur euh, les, les ressources. Donc euh, ici euh, toujours pour notre Ngin NGINX. Euh, en request. Donc les requests, c'est ce que je demande euh, euh, pour démarrer. Donc euh, pour pouvoir déployer ce déploiement là, euh, je veux être sûr que mon nœud ait minimum 250 mégas de mémoire disponible et 200 milli CPU de disponible, ainsi que 1 giga de stockage disponible. Ça c'est la troisième type de ressources. Donc ça c'est le request, c'est le minimum que je demande pour démarrer mon déploiement. Qui bon. pense à toujours mettre un ephemeral storage dans ces ressources <rire> euh, Pour ceux qui sont dans, il y a deux personnes qui ont, euh, qui ont levé la main. Euh, enfin, je tairai les noms, j'ai les noms, donc euh, je... <rire> Mais si je les connais, c'est peut-être que... Enfin bon, les chats font pas de chien. <rire> on va dire ça comme ça. Ouais, typiquement, ça, euh, c'est facile de l'oublier. Ça, c'est les request. Au-dessus, on, on a les limites. Donc ça, si euh, notre conteneur il est en activité, bah j'autorise une limite de CPU, de demi CPU, euh, storage 2 giga, et mémoire 500 et 1000. donc euh, c'est des limites. Donc que se passe-t-il si euh, bah, l'activité, bah, en mémoire j'étais pas 500, 500 mégas, qu'est-ce qui va se passer Vous le savez. Out of memory. Oui, on va avoir un out of memory, donc en fait il va, pas, il va, il va euh, killer votre conteneur et en redémarrer un dans la foulée. Donc en fait, ça va résiter euh, votre storage, ça va résiter la mémoire, ça va résister la CPU, etc. Ouais, Maintenant, bien. si je, je, je dépasse la limite en CPU, qu'est-ce qui qu se passe Bah, ouais, ça va. Voilà, ouais, ça, ça va mentir. freiner, ça va pas tuer le conteneur. C'est moins, c'est moins dangereux. C'est moins dangereux. Ça peut être embêtant, mais c'est moins dangereux. Mmh. Donc ça, c'est les bonnes pratiques à, à avoir. Donc c'est ce que je disais point de vue limite euh, au niveau du, du CPU, ça, ça va pas. Qu'il est votre conteneur, ça, ça va le ralentir. Maintenant, on a la notion d'overcommit. Donc, c'est quand les limites sont supérieures au, re au request. C'est ce que j'ai fait dans le déploiement. Donc, l'overcommit, c'est quoi C'est une notion euh, de, de base euh, au niveau de, de, de, de, du, de, système. du système Linux. <rire> ah, Donc, il y, a, il y a trois types. Je pense 0, 1 et 2. Euh, si vous êtes sur un, un, un 8, vous, faites, euh, vous allez voir le, le, le, le statut d'overcommit. Il est sur 0. Donc, ça veut dire qu'il laisse gérer Linux l'overcommit sur mémoire, CPU, etc. Le 1, c'est ce qu'utilise OpenShift, euh, Kubernetes, donc il va surtout point de vue mémoire. Et le 2, l'overcommit n'est pas autorisé. Soit dit en passant, c'est peut-être un des trucs qui, euh, quand on est... attention, je ne vais rien dire de péjoratif. Il enfin, n'y a, a rien de péjoratif qui va sortir de ma bouche. Quand on a un pur dev, le problème quand on est confronté au conteneur, euh, c'est que la mauvaise nouvelle, c'est que ça oblige à découvrir un petit peu ce qui se passe en dessous. Parce qu'autant quand on est hyper focalisé sur le code, sur l'application, euh, générée, son packaging, euh, soyons fous, euh, sous forme de R ou de JAR, si on est sur du Spring Boot, on peut se passer du... de vraiment maîtriser et de bien comprendre ce qui se passe en dessous. Dans le monde des conteneurs, cette frontière, à titre personnel, et je ne dis pas ça seulement parce que je me la suis pris dans la figure, c'est un petit peu vrai quand même, euh, à titre personnel, ça m'a obligé à me poser plus la question de savoir... Que, comment ça marche en fait ah. et donc oui les out of memory au niveau du pod c'est parce que ça vient, ça vient du système et des, et des limites qui ont été, qui ont été mises j'ai défini des ressources au niveau de mon pod eh ben, euh, d'office en fait euh, Kubernetes va donner une classification on appelle ça une qualité de service à, à mon pod Donc trois qualités de ser service c'est ce que je disais euh, une qualité de service garantie c'est quand les requests sont égales euh, aux limites donc c'est par exemple en request j'ai mis euh, 1 giga de 1 de, de, de, de, giga, giga de mémoire bah, en limite j'ai mis 1 giga de mémoire aussi cpU pareil le burstable c'est quand les requests sont inférieurs euh, aux limites ça se voit pas bien mais cette case est un petit peu plus grosse que celle là <rire> voilà c'est ça elle bestie fort c'est bah, quand je n'en définis pas là, donc, là <rire> tranquille Maintenant, trois cas, je dirais, de comment on définit, suivant comment on définit les limites et les requests. Donc la ligne bleue, c'est l'usage. Donc imaginons sur un pod. Donc là, en fait, j'ai défini euh, les requests bien largement en dessous de... de, de, de, de, de, de, de, de enfin, j'ai défini les requests euh, au-dessus de l'usage euh, hab habituel. En fait, le, le slack, là, en fait, c'est du gaspillage. Quoi. Donc j'aurais pu un peu réduire les requests par rapport au l'usage. et les limites... Euh, c'est vraiment l'overcommitment. Je suis quand même bien protégé. Alors du coup, moi j'ai posé la question. Parmi les devs, qui, euh, dans le doute, met toujours des requests supérieurs à ce que, dont l'application a réellement besoin Il n'y ah, a que des bons élèves. Ou des gens timides. C'est logique. Hein. Ça aussi, c'est pour nous, les devs, un truc un peu... Euh, je ne dis pas nouveau, parce que ce n'est pas vrai, les ressources, c'est important. Mais c'est vrai que savoir de combien... Une application a besoin de CPU ou de mémoire pour tourner correctement, eh ben c'est pas si facile. Il hein n'y a pas de grosse magie là-dessous. Et ce qu'on observe euh, généralement, y compris chez les devs, it's for you, comme ça j'ai rien dit, euh, en tout cas quand on n'aura pas bien expliqué ça, c'est qu'ils ont tendance à mettre des requêtes bien supérieures à l'usage euh, réel de, de l'application et donc au détriment de la densité des pods sur un cluster de Quand on dit gaspillage, attention que le request, c'est ce, ce qui va être réservé sur votre système. Hum. Donc c est, c est, c est ces ressources-là ne nous pourront nous pas être distribuées à des autres microservices. Donc, euh, bon, si, vous avez un nœud, si vous avez un nœud avec 16 Go de RAM et que vous voulez euh, scheduler euh, des pods avec un request à 1 giga de RAM, et ben vous n'aurez pas beaucoup de pods sur vos, sur vos, sur vos workers nodes. Ce qui est requesté, c'est réservé. Dans quel cas, de, enfin, quelle classe on est là si on a... ah, Moi je sais, ne me regarde pas. <rire> c'est à eux qu'il faut demander. On est dans le burstable. Non, burstable. Voilà. Euh, donc deuxième cas, c'est euh, bah, l'usage. Euh, en fait, on a mis les requests un peu trop basses par rapport à l'usage. Et les limites hautes. Euh, donc là, on n'a plus de on n'a plus vraiment de gaspillage, de, de, de, de, de... Donc pour moi, est-ce que c'est un bon cas de figure ou pas Là, pour le coup, ça va réellement dépendre de votre application vous avez une application qui doit tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que c'est comme ça, et qui doit absorber des pics de charge à des heures précises de la journée, parce que ça correspond au moment où tout le monde se connecte à un système, ou parce que c'est un web banking, il y a des heures assez précises à laquelle les gens utilisent plus l'application. C'est pas forcément choquant d'avoir un, un spread entre guillemets important entre les requests, entre les requests et les limites. Ça peut être justifié. C'est pas, c'est pas un souci en soi. Et Le troisième cas, donc c'est garantie. Donc request est égal limite, donc euh, peu de gaspillage, mais ça a un coût. Ouais. Donc c'est à dire que euh, en request, bah, vous devez définir quelque chose de, de, qui correspond aux limites. Ouais. Généralement, dans ces cas-là, quand on est dans ce mode-là, la request et les limite étant égales, elles sont plutôt hautes par rapport à, à l'usage. Bon, de toute façon, comme l'a expliqué Kevin, si jamais ça tape la limite, mémoire, on dégage, CPU, on ralentit. Mais chose intéressante, c'est que ces pods, qui sont définis en mode garantie, ce seront les derniers à être tués par le schedule, donc qui sont garantis en fait par le schedule. Donc si, si par exemple il y a une surchauffe sur, le, sur votre worker, etc., il ne va pas toucher à ces, à ces, à ces pods-là, il va d'abord tuer tous, tous les pods qui sont euh, burstable. Euh, Etc. Et Donc en fait, c'est pour ça ce qu'on dit qu'ils sont garantis. Donc c'est une bonne. Pra Moi j'ai lu dans certains trucs que c'était une bonne garantie de faire ça. Bon, quel coût aussi, hein, au point Quel coût Et puis accessoirement, euh, je pose la question, hein, j'ai toujours pas de réponse définitive, je préfère prévenir. Si vous avez tous vos potes qui ont des requêtes et des limites euh, égales, qui gagne en cas de memory pressure, euh, disque pressure pour parler de ce qui est euh, non compressible Qui gagne Eh <rire> ben on verra la suite. Ah, bah j'ai une solution pour euh, garder les, les pods euh, qui ont une, euh, les, les limites euh, supérieures aux ressources, justement avec les, les pods priority, pour pas qu'ils se fassent euh, dégager, on verra hein. ça ensemble. Ça c'est l'autre graphique aussi. Euh, donc là c'est l'usage, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure avec les pics, ouais. donc il faut quand même prévoir euh, l'activité. Il faut un peu de marge, oui. Voilà, exactement, quoi. Ça c'est plutôt graphique, mais au niveau plus du niveau du pod, au niveau du, du worker. Donc euh, on voit ici, j'ai la consommation actuelle. Donc j'ai mes requests et mes limites qui augmentent, parce que j'ai plus de workload, j'ai plusieurs pods qui, qui, vont, qui, qui vont être déposés sur ce, ce, ce worker-là. À un moment donné, euh, j'atteins le niveau allouable par, euh, de mon worker. Donc c'est la ligne qui est, qui est là. Si je dépasse cette ligne là, bah là il y aura éviction. Oui, même Killer, même si c'est pas le c'est pas ce qu'il fait ou Kubernetes, ça va être le Linux en dessous qui va le faire. heureusement, on a des gardes fous. Ouais, quel garde fous avons nous, ça c'est bien. Garde fous, je dirais, c'est bien pour les autres. Si vous avez les devs. Si bah, vous ils viennent si vous voulez embêter les devs. Euh, pardon. Si vous si voulez, voulez entraîner les devs. Ils ouais. sont habitués de travailler sur du, du, du, du legacy machin. Bah nous, on a livré notre microservice. Bah, moi, j'en ai Je veux pas savoir ce que c'est mémoire, etc. Bah nous, en tant que ops, quand on, on monte la plateforme, on va définir un projet pour, pour, pour, pour, pour, pour un nouveau projet de microservice. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des, des des limites par défaut sur le projet. Diffaut. Donc c'est-à-dire que si un développeur vient avec un déploiement, il n'a pas mis les ressources, donc euh, ressources euh, euh, accolades, accolade vide. Ce n'est pas grave, parce Entendez que Kubernetes euh, qu va dire, hey, tu viens avec un déploiement sans limite range, eh ben, je vais te mettre les limites range que j'ai euh, définies par défaut sur le namespace. Quoi. En gros, l'administrateur vient euh, compenser le manque d'informations fournies par les, par, les, par les devs à travers le fait de forcer, euh, de forcer les valeurs. Euh, je m'adresse aux ops dans la salle. Si vous voulez vraiment embêter euh, vos devs pour que bah, pour qu'ils fassent euh, cette partie du travail, vous mettez euh, des valeurs extrêmement basses sur les default request et default limit. Les pods, <rire> je vous derrière qui sont tous levés, Mika. les pods derrière, euh, ils vont jamais démarrer. Ils vont jamais démarrer parce qu'ils auront tellement pas de ressources que, avant même que votre Spring Boot démarre, il va se prendre un out-of-memory. Il va pas arrêter de redémarrer. Et même si, par chance, il est hyper léger et qu'il et que réussirait à démarrer dans un temps fini, il y a toutes les chances que le health check, qui est donc le contrôle qui est fait régulièrement après le démarrage d'un pod pour s'assurer un qu'il est prêt, le readiness, et deux qu'il est vivant, le liveness, il y a toutes les chances que le, la partie compressible, c'est-à-dire le CPU, on tape la limite, donc le délai pour démarrer l'application s'allonge, les tests de readiness euh, échouent tous successivement les uns les autres, la décision prise par cube à ce moment-là, tu dégages, et ça restarte. Votre application ne démarre jamais. Alors c'est pas... Bon, je, je dis pas qu'il faut faire ça, euh, messieurs les Ops, parce que sinon les, les devs vont me détester et ça, ça m'embêterait. Il n'empêche que c'est un peu euh, la solution euh, hard pour euh, bien euh, euh, mettre en place euh, ce qui nous paraît une, une bonne pratique. Ouais, il faut implémenter. En fait c'est la seule pratique. <rire> Quand une bonne pratique c'est la seule ouais. vraie bonne pratique. Ouais, il bon. y a une deuxième chose à implémenter au niveau, donc, je dirais, d'un projet. C'est les quotas. Donc... Euh... Euh, les OPS, qu'est-ce qu'ils vont faire un nouveau projet, bah, je vais limiter je vais définir bah, sur ce projet là euh, j'autorise maximum 4 CPU 4Go de mémoire euh, on pourrait même euh, faire pour le storage, on peut encore définir des autres valeurs, euh, du coup sur la console vous verrez même euh, euh, euh, des petits dashboards avec euh, où on est la consommation, etc ça, ça permet aussi euh, l'air de rien je le glisse, de mettre en place des notions de facturation euh, par projet parce que le temps passe donc, ça évite. Ouais. Sous condition que. Euh, qu'on ne soit pas en best effort, qui est bien plus ce qui était défini. Ça évite qu'un bah, développeur fou ait mis 100 réplicas, par exemple, euh, comme moi j'ai fait tantôt. Hein. Voilà. Uh... Ce qui, ce qui nous amène en fait un peu à cette, à cette, cette vision-là. Ça vaut ce que ça vaut. Cette présentation-là est pas technique, hein. mais quelque part, quand une organisation est capable de mettre en place une, une notation de ses conteneurs. On reprend le. le C'est à la mode de parler d'économie de, d'énergie. Donc, on, on pourrait faire le parallèle avec, euh, avec les, les, les diagnostics énergie de, de, de nos maisons et finalement avoir des, des pods, entre guillemets, vertueux qui respecteraient toutes les bonnes règles, qui pourraient donc avoir plus de ressources euh, que nécessaire, ou à l'inverse, des pods absolument pas euh, vertueux et qui seraient euh, à traiter et, bah, pour faire des économies de ressources, quoi, tout simplement. Bon. Ouais. Bah, généralement quand il y a une transformation, euh, je veux dire une migration d'un workload, par exemple du legacy vers une plateforme euh, Kubernetes, euh, si elle est vite fait, bah, c'est des pommes, il y a toutes des dépendances, on ne fait pas attention, on reprend tout. Il faut essayer d'optimiser ça. Et, on fait du euh, copier-coller de pommes.xml sans se poser la question de savoir de quelle librairie on euh, a besoin. Des fois il y a des dépendances, on ne sait même pas qu'elles euh, si sont que utilisées est... ou pas. Quoi, donc, euh, le, le vous avez, deal, vous quoi, avez le droit la, de qu'on entièrement. Quoi, donc vous quoi, avez le droit de nous dire que ce qu'on dit c'est n'importe quoi, ça marche pas que, comme ça chez vous. Hein, vous avez le droit. Ah, donc si, oui. si, si on fait, enfin euh, on connaît tous l'analogie euh, des conteneurs, les plateformes de conteneurs, c'est des portes conteneurs. Je pense que ça reste globalement vrai. Par contre, dans cette image il y a un truc qui nous dérange un petit peu, c'est qu'on a une vision de ce qui est pour de vrai un conteneur réel, c'est-à-dire quelque chose d'hyper standardisé, avec des dimensions, avec euh, dans tous les sens, euh, ce qui est une bonne analogie pour le packaging des, des, des, des images. Ok, très bien. Par contre, quand on en vient à l'exécution, nous, on pense que ça devient faux. Ça devient faux parce que les conteneurs que vous déployez sur, sur Kubernetes, ils ont des tailles différentes, ils ont des besoins différents. Nous, on pense plus Kubernetes comme un porte-avions. Sur un porte-avions, vous mettez des avions de chasse. Des petits, des moyens, vous mettez des avions de gai euh, radar, vous mettez, des, vous mettez des hélicoptères, ils ont des tailles, ils ont des besoins euh, complètement, euh, complètement euh, différents. Ils sont rapides, démarrent vite, décollent vite. Ils sont légers. <rire> Donc, globalement, si sur, euh, on reste sur cette analogie, si vous mettez des jumbo jets, euh, <rire> ça ne va pas bien fonctionner. Il y en a qui en la ref <rire> Banzai, je l'ai entendu, merci. Euh, on a les films euh, qu'on mérite dans son enfance. Hein, ça, malheureusement, c'est comme ça. Si on pouvait euh, terminer euh, sur, euh, sur, euh, sur un truc, euh, alors je sais que c'est n'est pas du, a priori pas la, pas la bonne audience pour parler, de, de, pour parler du triangle de fou. En l'occurrence, celui-ci, c'est celui du chef de projet qualité, coût, délai. Globalement, tu en choisis deux et le troisième était inaccessible. Si tu peux passer à celui Ouais, c'est la seule animation de tout truc. Hein. Attention, c'est du maîtrise de... maîtrise de PowerPoint. En fait, ça, ce triangle du fou, ce serait celui de la gestion de ressources dans Kubernetes coût, stabilité, densité. Vous pouvez en prendre que deux. Point. Si vous voulez euh, baisser euh, les coûts et avoir une grosse densité de pods, ça veut dire que vous allez avoir plein de pods qui vont être en best effort. Ils vont tous démarrer. Par contre, au niveau de stabilité du système ça plante. Si vous voulez avoir quelque chose de stable avec une grande densité de, de, de, de conteneurs, en fait vous allez avoir des beaucoup plus gros workers donc les coûts vont augmenter. Vous ne pouvez pas faire les deux. Et si vous voulez avoir une stabilité totale avec des coûts les plus maîtrisés possibles, il n'y aura pas de miracle, la densité de vos pods sur vos worker nodes, elle va chuter. Donc vous devez choisir, c'est un vrai compromis à faire dans le le sizing de votre cluster OpenShift dans le sizing de vos pods pour, euh, pour avoir ce résultat. -là. Mais il y a des solutions. <rire> ouais, donc bah, bah, pour vous aider justement à, à alléger euh, vos conteneurs, maintenant il y a des solutions. Euh, là, Kevin Dubois nous a fait une belle présentation hier sur, euh, <rire> sur, Quarkus. <rire> sur Quarkus. Maintenant il y a après-midi il y a aussi euh, Micronaut, c'est un peu concurrent à, à Quarkus. Et puis par exemple, le, le, le framework serverless, moi je trouve ça super parce que du coup, euh, le conteneur va démarrer au, au besoin. Mais évidemment, euh, si le, le, le conteneur met 23, 000, 20, 23 secondes à démarrer, ça va pas trop l'hyper. Il faut des choses assez rapides euh, au démarrage. Mais... Qui utilise ces technologies en production Si toujours les même. Hein. <rire> Soyez aussi... en passant, je pourrais poser la question inverse. Euh, Est-ce que vous pensez que Java et au hasard Spring Boot, c'est le meilleur langage pour faire des conteneurs Oui. Avec Spring Native Tricheur. <rire> je suis d'accord, mais tricheur. <rire> non, mais c'est vrai. Soyez ce, en passant, on peut légitimement se poser la question de savoir si, dans le fond, euh, Java, c'est euh, la meilleure solution. S'il y a autant d'alternatives euh, qui sont. Euh, qui sont toutes bonnes, hein, c'est pas le pas le débat et qui permettent de continuer à coder en Java, mais avec des conteneurs qui sont euh, en termes de ressources beaucoup plus légers. Euh, on reprend la, la logique de l'avion de chasse par rapport à, par rapport au Boeing, c'est pas pour rien. Bon, un petit mot sur le monitoring. Euh, c'est ce que je, je préconise à, à nos clients. Euh, c'est que lors de la création des projets, je leur demande de vérifier les bonnes pratiques. Donc vérifier que sur chaque projet, il y ait des quotas définis, qu'il y ait des défauts de limite, surveiller euh, maintenant aussi peut-être le, le, le, le, le, le, le file enfin, system des, des, des workers, etc. Euh... C'est indispensable. C'est indispensable. De enfin, ouais. toute façon, si vous ne mettez, si mettez, euh... je, je si mettez pas le plus tôt possible, pour ne pas dire dès le départ, euh, en place une stratégie de gestion des ressources, en euh, se basant déjà pour commencer sur les sur les, les ressources, euh, les ressources par défaut, les, les, les, les default limits, default requests, les quotas, etc. Euh, à un moment donné, vous allez passer en prod comme ça, et vous avez probablement, certains d'entre vous, déjà bien vécu, ça explose, ça explose, et, euh, et c'est dommage, parce que... Euh, parce qu'en soi Kubernetes, c'est quand même euh, c'est sympa comme serveur d'application pour s'assurer qu'on ait une application qui soit le plus disponible possible. Enfin, ce côté machine à état, euh, je, vais, je vais parler pour les ops, euh, se dire que ok l'application euh, peut planter éventuellement, mais Kubernetes va se débrouiller pour la remettre dans l'état euh, attendu. C'est quand, euh, quand, euh, quand même plutôt sympa. Il y a un truc qu'on n'a pas mentionné euh, tout à l'heure, mais j'ai pas j'ai entendu personne, euh, personne réagir. Euh, mettre des ressources limites en particulier sur ce qui est non compressible c'est à dire la mémoire pour gagner du temps sur un mémorélique dans son conteneur, donc dans son application c'est pas une bonne pratique hein. Enfin, si c'est pratique parce que l'application redémarre toute seule mais bon on va pas vous conseiller de faire ça quoi. <rire> souvent je, je, je veux pas tirer sur qui que ce soit mais souvent quand un nœud tombe euh, c'est pas de la faute de la plateforme, hein. c'est la faute d'une application euh, qui ferait un mémoirique euh, bien méchant, qui produirait un, un fichier de log en mode debug. Pardon, j'arrive pas à le dire sans rire. Un fichier de log en mode debug en production, sans aucun contrôle sur l'effet fers, storage, ça c'est absolument, absolument radical. Après, tu comprends pas pourquoi ton, ton worker sur lequel il y a cinq pods, il y a tout le système qui est plein. Là, très clairement, c'est même plus de la recherche de bonnes pratiques, quoi. Soyons. Euh, Ouais. Sérieux. Donc là, j'ai lancé, euh, il me reste trois minutes. <rire> j'ai ouais, chargé mon parle 2. Beaucoup. Donc là, vous voyez que je suis en mémoire pressure. Il me reste 129 mégas de disponibles sur le worker 5. La démo que je voulais juste vous faire, c'était avec les notions de de, de, de classe, euh, qualité de service de classe. C'est que, que je sais que je vais aller sur le projet NJX et je vais lancer, euh, je veux 10, répl 10 réplicas de telle version, 10 réplicas de telle version et voir comment ce qui est de l'heure va réagir. Quoi. Donc, le best effort, j'en ai, ai 100. Donc, je vais faire un Excuse-moi, je me permets. On voit déjà ici qu'on a 41 pods ready sur 100. C'est pas top. Déjà même comme ça, euh, en mode Best Effort, euh, on a quasiment 60% des pods qui sont en fait pas, euh, pas fonctionnellement corrects. Là dans ce cas là, l'application serait disponible parce qu'on a quand même des pods ready, mais c'est déjà pas terrible. Coup, là ils sont en running. je vais peut-être te montrer sur la console je pense. Mmh, tu pourras scroller un peu plus. Ouais, oui. mais on va voir qui va le construire. Donc là, il n'y a pas de place. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va killer des autres. Et tout doucement, je vais, je, je vais, je vais en voir de plus en plus euh, qui, qui vont être en running. Vous remarquerez d'ailleurs que cette phase-là, entre guillemets, d'observation pour prendre les décisions de potes, d'éviction, etc., on n'est pas tout à fait dans l'instantané. C'est pour ça que je disais tout à l'heure. Euh, perso, je le vis surtout sur des file systems pleins. Euh, c'est paradoxal de se dire que c'est ça qui pose le souci. Euh, théoriquement on est supposé avoir du temps parce que euh, le nœud à partir de 85% de, de, de file system plein il va se mettre en mode « oula j'ai quelque chose qui va pas » en disque en disque prêcheur mais si ça continue on peut vite arriver à une partition VAR qui est pleine si euh, le système est mal designé et se retrouver avec des, des applications qui ne pas. Ouais, donc là, j'ai tué tous mes, mes best efforts, parce que ceux-là, c'est les plus difficiles. À... Oui, les best efforts, euh, c'est pas forcément ceux qui vont dégager en premier. Parce qu'ils sont en mode best effort. Donc là, il est en train de, ils ne sont plus en pending. Hein, donc là, ils sont en train de créer le, le, le conteneur au niveau du, du garantie. Donc il a démarré. Si je vois les burstables... Si je veux avoir des pendings, ils seront à ce niveau-ci. Pourquoi Parce que les garanties sont... Garanties. Garanties. Ils ont raison. Non, ils sont Il y, y en a qui ont déjà été confrontés à ce type de situation dans lequel les pods ne euh, démarrent pas ou sont évincés à tour de rôle sans que ce soit exactement celui qu'on voudrait. Personne. Donc les garanties sont bien déployées, mais on voit que les burstables... Bah, euh, il veut pas. Il n'y a pas la place. Maintenant, c'est possible en mettant ouais. un pod priority. Qui a déjà utilisé des pods priority Normal. <rire> c'est le truc qui vient en J'ose pas dire... Enfin, Je peux raconter ma vie Ça fait euh, 5-6 ans que je touche à Cube et OpenShift. Je pense que j'ai eu l'occasion de devoir creuser ces euh, aspects pod priority il y a 18 mois, 2 euh, ans, quand max bon, On a dépassé le temps, c'est fait Donc priority ouais. classe, là, donc euh, voilà, donc moi j'en ai défini une nouvelle, là, donc c'est la high priority. Les autres, c'est celles qui sont par défaut. Tu peux peut-être dire un mot. Euh... Les systèmes notes critical, ça c'est ce qui est appliqué par défaut euh, pour que les pods purement système et eux survivent quoi qu'il arrive. Ceux-là, ils ne sont, euh, sont jamais évincés. Et donc plus la valeur, euh, plus la valeur est élevée, plus un, quand, En cas de, de, de besoin de décision d'éviction, euh, Cube il va regarder au niveau de ses priorités pour voir dans quel ordre il va supprimer les pods quand il devra supprimer les pods. Donc Typiquement, si vous avez un cluster de type multitenant avec différents environnements, avoir une priorité de production sur les pods de production qui fasse en sorte que la prod tourne avec le plus de chances possible par rapport aux environnements inférieurs, développement, euh, intégration et tests, c'est pas, pas une connerie. Quoi. Euh, ça, c'est un truc, euh, maintenant, dès qu'on travaille sur un cluster tenant euh, en particulier quand ils sont vraiment multitenants avec des environnements de prod et de non-prod, ça arrive, il n'y a pas que de clients bancaires, euh, c'est le premier truc qu'on fait, c'est-à-dire qu'on met par défaut une, prod priori, une, prod, une pod priority de type prod qui va s'assurer que ce, ces pods-là vont, vont, vont faire fonctionner la prod avant, Envers, envers et contre tout. C'est pas grand-chose en plus à rajouter. Ouais, donc C'est un une annotation euh, à mettre, en fait. Hein, euh, c'est un simple champ, c'est vraiment... Euh, au niveau des specs... Euh, en best practice, ne, ne la voilà, privez pas. C'est la ligne ici, c'est priority class name high priority. On là, là je vous garantis point. que... <rire> Bah, on a presque un niveau de pot de pas garantie. J'ai fait le test à l'heure. Je ne peux pas. Ah vous... oui. Parce qu'on qu est on est en maintenant. Mais... Oui, on est timeout. Oui. Voilà. On est stand juste à côté. Hein, si vous voulez poursuivre la discussion avec nous en direct, n'hésitez surtout pas. Vous avez été sage, hein, c'est impressionnant. Avez-vous des questions Si on a encore deux minutes, je me tourne vers les organisateurs. J'ose pas. Ouais. Ah bon alors, soit en passant. On n'a pas tout présenté ici. Euh, la réponse est... Ça dépend. Si ta question est est-ce que vous mettez vraiment une CPU limite sur tous les pods, la réponse va être non. Sur certains pods, oui, mais pas en Java. Si on en revient au Java en particulier, ça peut paraître contre-intuitif, mais en fait, mettre une limite sur le CPU, eh ben, c'est plus une source d'embêtement qu'autre chose. Euh, parce qu'on sait tous très bien comment fonctionne formidablement bien la JVM avec son temps de chauffe euh, même moi à mon âge je, je me réchauffe plus vite quand je cours euh, ça ralentit le démarrage. et donc si tu te retrouves dans une situation où tu as euh, pour moi ce qui est le pire cas c'est un nœud qui pète et euh, Cube qui s'amuse à tout redéployer sur les nœuds survivants en fait tu vas saturer les autres nœuds donc tu vas avoir du CPU throttling, donc tes pods vont démarrer moins vite, donc le head check de type readiness va échouer, donc ton pod va redémarrer, et quand tu as un volume important de, important de pods à, à, à rescheduler comme ça, euh, bah, juste, ça ne marche pas, en fait. Donc, aussi contre-intuitif que ça puisse paraître, euh, en tout cas, moi, ça l'a été pour moi, parce que mon premier réflexe, ça, ça a été de mettre des CPU limites sur, euh, sur les pods Java, <rire> avant qu'on m'explique comment ça marche. Euh, en fait, il sur le Java, il faut pas. Mais du coup, t'es embêté parce que ça veut dire que tes pods Java, eh ben, ils seront jamais en garantie puisque les ressources sont pas égales aux limites. Ils seront nécessairement en burstable. Eh ouais, mais tes pods de prod, comment tu fais pour ah. Et c'est là qu'il faut jouer sur le scheduling et sur les pods priority pour retomber entre guillemets entre guillemets sur ses pattes. J'ai vu quelqu'un d'autre lever le. Oui Merci. Oui. mais on compte, qu'ils sont un peu débiles par rapport à ça et la plupart du temps ils mettent ils l'aise des valeurs par défaut qu'est-ce qu'on a comme outil ou comme, comme méthodologie pour les aider à, à alors j'aimerais bien, bien répondre que j'ai une solution magique je ne l'ai pas euh, très honnêtement euh, tout ça il y, y, y, y a un peu d'empirique quand on veut le faire euh, quand on veut le faire euh, le, le faire soi-même, c'est-à-dire qu'on va jouer là-dessus et puis on va regarder à base. Euh, le, ça aussi, c'est un truc. Euh, si je peux glisser euh, glisser euh, cette botte martique là, euh, ce type de plateforme sont des plateformes DevOps, euh, de, en tout cas de mon point de vue. Donc c'est pas que pour les Ops, c'est aussi pour les Devs. Et personnellement, nos clients, j'ai tendance à leur dire quand ils disent ouais, mais les Devs, il faut pas qu'ils aient accès à machin à ça. Je leur dis tout faux. Surtout, laissez-leur accès. Euh, aux outils euh, qui sont mis à leur disposition, en particulier le monitoring et les métriques. Euh, alors, ça vient out of the box dans OpenShift, mais euh, sur un cube classique, on va mettre du Prometheus et du Grafana euh, de manière classique, pour que justement les devs, quand ils font leur tests de charge, c'est un peu au, au, le moment de vérité pour faire ce, ce travail-là, ils regardent comment se comporte leur application, et donc on déduise quelles sont les meilleures valeurs possibles dans ce contexte donné, <rire> c'est le problème, euh, pour, les, pour les limites et les requêtes. Ce travail-là ne peut être fait que pendant une phase de test de charge en bonne et du forme. Si tu, si tu le fais euh, hors, hors sol, entre guillemets, ça peut, juste, tu as des chiffres qui ne sont pas bons. Alors, suite en passant, il euh, y a un opérateur qui s'appelle euh, euh, le... Alors c'est pas le horizontal pod autoscaler, c'est le vertical pod autoscaler qui en fait fait de l'analyse des métriques pour regarder s'ils sont pas euh, surdimensionnés par rapport aux besoins et qui modifie automatiquement les déploiements euh, sur base de ce qu'il a observé. C'est pas magique, c'est pas mal. Euh, ne déployez pas ça en prod. Mmh. Pardon. J'allais oublier de le dire. Ne le déployez surtout pas en prod. Par contre, déployez cet opérateur-là pour qu'il vous aide à observer ce qui se passe sur votre cluster, sur un pot de données, pour justement définir, vous aider à définir ces trucs-là, c'est pas mal par contre il y a un prix à payer à utiliser ce truc là c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas l'utiliser en prod c'est que lui il observe et puis comme il modifie l'objet déploiement pour monter à la hausse ou à la baisse les, les, les ressources que ce soit la mémoire ou le, ou le CPU il va redémarrer le pod. donc ne faites pas ça en prod ça aide, ce truc là euh, il... ça aide donc si tu couples ça avec euh, des tests de charge en bonne, en bonne et due forme, finalement tu arrives à un truc, ce n'est pas garanti dans le marbre, tu ne vas pas pouvoir te dire je vais passer en production et j'aurai jamais de problème, ça on va pas se mentir, mais tu pourras y aller avec une, un niveau de confiance qui est, qui, est, qui est pas mal. Oui Il y a dans le Java un euh, paramètre pour dès le début, dès le start startup, enlever euh, toute la mémoire du vide. Tu pourrais l'utiliser ou pas donc, euh... <rire> Euh, globalement oui euh, c'est même à tel point je parle sous le contrôle de Red Hat que les images java fournies avec OpenShift le font par défaut dès lors que les ressources request et ressources libides sont définies à la même valeur ah, okay. je ne t... enfin, ref... euh, je, je, je veux pas répondre à côté mais la réponse est oui mais pour ça, il faut que limite et requête sur la mémoire soient, soient activés. Et effectivement, il vaut mieux le faire, parce que, alors déjà, ça fait partie de tous ces paramètres qui permettent à la JVM de savoir qu'elle s'exécute sous forme de conteneur, et donc de s'optimiser dans la mesure du possible en fonction de ça, parce qu'on lui dit. Euh, c'est Oui, c'est. Je, je recommande. Une question Une dernière, peut-être Une fois Deux fois deux Trois fois, fois.